Es ist immer gut, wenn so etwas ausgeräumt werden kann. Herr Jadot, Sie haben eine Minute. Madame la Présidente, c'est toujours étonnant de voir comment l'amicale du Kremlin a de plus en plus de membres dans cette Assemblée, dans les gouvernements européens et sur la scène politique européenne, et veulent nous faire croire que finalement c'est l'Europe qui agresse la Russie dans cette affaire. Si on prend, on a quand même un pays qui organise la guerre aux frontières de l'Union Européenne, qui valide chaque bombardement en Syrie. Et nous savons les morts de journalistes, les morts d'opposants politiques, la difficulté de tous ceux qui travaillent sur les droits de l'homme en Russie. Alors, si on doit être indépendant de la Russie, ou en tout cas avec moins de complaisance, arrêtons Nord Stream. Le président Poutine a lui-même signé un papier qui dit que la menace pour la sécurité économique de la Russie, c'est nos économies d'énergie, c'est les technologies vertes. Alors, faisons une vraie transition énergétique, on n'aura pas besoin du gaz russe. Et puis, une liste Manisky interdisons d'entrée du territoire européen les Russes complices des crimes en Syrie et ailleurs et gelons leurs avoir et n'allons pas à la coupe du Danke schön, Herr, Herr Karas Sie haben eineinhalb minute Präsidentin meine sehr Damen und Herren wir fühlen es alle wir sind omnipotents aber auch aus Eigenverschulden. und andere flüchten in die